j'ai écrit ce livre pour montrer justement que le thème du sacré est encore d'actualité parce que c'est un thème, un concept universel, c'est-à-dire qu'il a élu en tout temps, en tout lieu, quelles que soient les croyances et quelles que soient les circonstances. Et j'ai voulu montrer dans ce livre qu'une certaine forme de sacré tendait à disparaître, c'est-à-dire le sacré traditionnel européen de la chrétienté, et qu'une autre forme de sacré qui rejoint d'ailleurs des, des vieilles croyances sacrées <coughs> des temps primitifs, était de retour. Donc j'ai voulu montrer... En quoi ce, le thème du sacré était toujours d'actualité. Et on pourrait dire qu'il y a deux formes de sacré un sacré supérieur, qu'on pourrait écrire avec un S majuscule, qui est notre sacré traditionnel, et un sacré quelque peu inférieur, qui lui est de retour, parce que le sacré supérieur, et on pourrait dire, dire qu'il qu n'a pas le vent en poupe. Eh bien, Je remercie euh, Sylvain Durin pour cette, euh, cet ouvrage très intéressant parce que je pense que euh, vous avez réussi à, à, à montrer que le, le sacré et surtout le, son expression qui est le sacrifice est véritablement au, au cœur de la civilisation et je pense que c'est euh, l'un des grands enjeux euh, de notre euh, reconquête civilisationnelle, c'est-à-dire retrouver le, le sacrifice qui pour le chrétien est évidemment le, le sacrifice, l'unique sacrifice du, du Christ qui est, qui est le sommet de l'humanité. Et vous dites en termes techniques, vous expliquez en termes techniques, une intuition je pense que beaucoup peuvent avoir, à savoir que lorsqu'on s'éloigne de, de, de cette présence du, du Christ dans le monde, et bien plus on, on s'en éloigne, plus le, le monde se désagrège mmh. et plus la, la société elle-même se désagrège. Et donc vous appelez à, à retrouver le sens du sacré par le sens du sacrifice, et donc par le, le, le sacrifice du Christ, c'est-à-dire le sacrifice de la messe qui est le, le, le sommet, l'accomplissement, dans l'humanité, de, de cet esprit sacrificiel des hommes. Alors J'ai voulu m'adapter à, à la demande de, de l'éditeur, de Victor, et d'Academia Christiana, c'est-à-dire de faire un livre court, c'est un livre qui fait 145 pages, et un livre clair, concis et précis. C'est-à-dire qu'à la fin de la lecture, l'objectif, c'est que le lecteur, quel que soit son âge en réalité, qu'il soit jeune euh, de son âge ou jeune de lecture, parce qu'on peut avoir 50 ans et commencer la lecture, qu'en tout cas à la fin de la lecture, il ait les bases sur les auteurs principaux, les concepts principaux, les citations principales et les invitations à la lecture des livres principaux sur les concepts de sacré, de sacrifice, de patriarcat et de matriarcat. Donc je l'ai vraiment construit de cette manière-là, définition des concepts au début et ensuite on retrace une sorte d'histoire du monde, euh, de manière très concise, avec ces thèmes qui sont corrélés les uns avec les autres. Voilà, j'ai voulu faire vraiment quelque chose de didactique. Alors la thèse de l'ouvrage est assez simple, c'est que la, la civilisation euh, classique chrétienne européenne était basée sur une architecture que j'ai appelée patriarcale, avec une figure de père dans la famille, une figure de père pour la nation, et une figure de père au ciel, et que quand cette architecture est brisée, eh bien la violence revient, et le sacrifice humain et sanglant revient également, parce qu'on a, comme l'a dit M. l'abbé, euh, oublié le sacrifice divin. Moins il y a de pratiques du sacrifice divin à la Sainte Messe le dimanche matin, et plus, de manière vraiment inéluctable, c'est ce qui est difficile à comprendre, mais c'est la réalité, de manière inéluctable, plus la violence revient, et plus le sacrifice humain revient. C'est la thèse principale du livre. Alors justement, je pense que c'est très important de, de dire que euh, ce livre finalement est un appel à retrouver le, le sens du sacré dans, dans notre vie personnelle, familiale, euh, de, de, de la patrie et surtout dans notre vie religieuse euh, à ces différents niveaux. Et euh, le sacré, c'est ce qui est euh, réservé, c'est ce qui est mis à part. Et donc il est très important justement d'avoir des lieux sacrés, des objets sacrés, des personnes consacrées et de comprendre que ce sont ces, ces rituels euh, de, de, de mise à part, ces rituels, ces rituels euh, réservés qui euh, structurent la société. Et que ce soit dans les des, des rituels familiaux, des rapports sociaux, dans les, dans les rapports euh, dans l'État ou évidemment dans les rituels euh, liturgiques de la messe, eh bien, la ritualité c'est ce qui nous fait regagner le sacré. Et euh, je pense que c'est ça le, le moyen de retrouver, justement, de remettre le sacré au cœur de notre société, de notre civilisation, c'est de retrouver le sens, comme vous l'avez dit, de la, de la Sainte Messe et de, de retrouver les, les, les rituels les, les traditionnels qui nous ont été transmis euh, par le passé et qui, qui ont permis aux générations précédentes... Aux, Générations qui, qui ont fondé euh, la, la, la France chrétienne, de, de, de mettre le sacré au cœur de, leur, euh, de la civilisation. Et c'est en, en suivant euh, cette trace de nos ancêtres que nous pourrons nous aussi retrouver euh, ce, ce sens du sacré et du, du sacrifice de la croix comme central pour notre société.